Je marche dans la vallée de l'ombre et de l'amour. Je ne crains aucun mal. Quartier avec moi éternel. Ta roulette et ton bateau me C'est que la gloire et la louange lui soient rendues. Il est digne que je lui dois des louanges, des actions, de grâces J'aurai toujours son amour disponible